J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve avec un vlog à l'occasion de ma fête des mes 25 ans Qui se tiendra euh, la semaine prochaine Alors aujourd'hui on est le 17 février Il est 21h et quelques je crois Ouais, 21h06 Et en fait j'ai pensé de vlogger <rire> J'aurais dû peut-être le faire avant mais des imprévus, des choses, des trucs et euh, du coup vous m'interrogez jamais. Je voulais faire un weekly vlog pour le coup. Je vais essayer de faire un weekly vlog parce que c'est vrai que ma vie n'est pas enthousiasmante plus que ça. Mais je vais essayer de mettre tous les préparatifs de la fête dans une seule vidéo et le vlog de la fête. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et voilà, donc je me suis dit euh, pourquoi pas commencer aujourd'hui. Alors là, comme on est là, j'ai la plupart des choses tout ce qui est déco, machin, tout ça, qui est arrivé euh, le mois passé, en février en janvier, j'ai fait les commandes en décembre, janvier, fin décembre, début janvier ou en janvier, et tout est arrivé à temps, franchement je suis grave contente parce que... Ok... Je suis grave contente parce que je ne dois pas courir euh, à chercher les choses, enfin tout ce qui me sert vraiment, sérieusement, je l'ai déjà reçu. Il manque peut-être des petits trucs, mais franchement, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il manque. Du coup, il faudrait que je fasse une liste. Mais en vrai, euh, franchement, je pense avoir tout pris. J'ai pensé de des fêter ça parce que déjà, 25 ans, attends, quand même, j'ai décidé vraiment de faire une fête euh, avec mes proches, avec mes frères, mes soeurs, mes copines. Tout ça. Et je suis vraiment trop contente. Franchement, je vous jure que... Ah, je suis vraiment trop contente. Surtout parce que la plupart d'entre eux, ça date que je les ai vus. Genre, ça fait tellement longtemps. Entre le Covid et entre le fait que je n'ai pas, pas beaucoup bougé pendant les vacances, ça date. Franchement, ça fait archi longtemps. Et je suis vraiment contente qu'ils. Qu qu <rire> Moi, je suis contente, j vague. <rire> ah, je bug. J'ai vraiment trop hâte. Hello. Alors, aujourd'hui, on est le 24 jeudi. Comment vous dire et <rire> hey, qu'est-ce que c'est une chose Non Et hey, entre hier et aujourd'hui, c'était trop. Mais sinon, euh, j'ai reçu... Euh, j'ai acheté d'autres choses, comme d'habitude à la dernière minute. J'avais bien dit, ouais, j'ai pas envie de... Acheter des choses à la dernière minute. Can, can, can, can, can, can. <rire> Alors, la plupart des choses, franchement, j'ai acheté. Tout ce qui est décoration... Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'idées. Des... J'ai pas d'idées. Je vous jure, là, pour l'instant, j'ai qu'à de ba... des ballons. J'ai des ballons, c'est tout. pas ah. envie de trop... Euh... Trop faire. Trop. Que ce soit trop. Parce que après moi, euh, pff, je m'en fous. en soi. La décoration, c'est juste la présentation de... des plats, euh, des... Je sais pas, moi, en général, quoi. Je ne sais même pas ce que je raconte, mais bon, c'est pas grave. Du coup, demain... Il hmm, faut qu'on achète tout. Pour l'instant, on a la viande. C'est tout. Le poulet. Et... et <rire> on va rien faire à la dernière minute. <rire> Ciao. Donc, on est là à la veille du jour J. Car aujourd'hui, on est le 25. On voit pas. Bon, bref. Euh, oui. À la veille de la fête. 25 King! Bearing. 25 Hashtag! 25, 25 King! King. <laughs> <laughs> I'm vlogging c'est <laughs> <laughs> Donc, euh, c'est tout pour moi! Oh, je suis sa sœur! <laughs> Yeah. Ah, deux. Ouais, deux. Oui, il avait de mon anniversaire et en plus a eu star. donc, euh... allez, on voit tout à l'heure. Kiss out. Hola, hola, hola. Alors euh, là, je pars faire les courses. Et eh, ça bouge un peu trop. Euh, je viens du travail. Je vais rejoindre maman au euh... supermarché. Et euh, voilà, je suis un peu fatiguée, mais je suis contente, il fait beau, il fait chaud. à l'heure cette fois pour ne pas rater le vol Youhou. Soso Soso et là comme vous avez vu on est de retour à l'aéroport euh, hier on a raté notre vol mais euh, aujourd'hui on est encore là et euh, du coup on est là, ben, on va prendre notre vol à 6 heures. Là on va. on sais euh, pas si ça va changer. On, a, on doit même pas checker. Ils nous avait donné déjà un billet. On doit aller euh, directement. Donc euh, voilà. On se voit tout à l'heure. Et tout à l'heure, je serai un peu plus belle. Hein? <rire> Donc hier, pour ceux qui ne savent pas, on a raté notre vol. Ah, on était dégoûté. Mais on va aller faire la fête. <rire> Ne regardez pas nos têtes de fatigués, ça va s'arranger après là, mais voilà quoi, monsieur avec son sac. Bon ben jusqu'à ce qu'on arrive sur notre vol, ben, on va vous faire le tour de l'aéroport. Hein? Et puis tu l'autre qui s'est enfui, on ne sait pas où il est. Il ne regarde jamais derrière lui. Ah, il s'est quand même arrêté là. On l'a retrouvé. Infos du gate, ben, ils arrivent à 5h20 et là il est, il est quelle heure Je sais pas, il est 5h, je pense. 5h1 minute ah, ou ça. 3 minutes, quelque chose comme non. ça. Donc on est à l'avance et on est obligé parce que sinon on l'a encore raté. Du coup on est là, on est en train fait d'attendre et on a ça. On a ça. Euh, je vous montre un peu là où on est. comme une salle d'attente quoi. Voilà. voilà. Choose une heure pendant quand? y C'est ça ton problème. Hmm. On est là, on va prendre le petit on va prendre, euh, manger après tout ce voyage. Trop peu, bon, bien. Bien s'asseoir et manger. Bien, ça a l'air trop bon. Moi je vais manger. Bon. Alors, euh... <rire> t'es malade de Guinness. Oh là là. Donc on a fait. Euh les tiramisu je sais pas si on voit quelque chose ah si quand même ben on a fait euh, les tiramisu et maintenant on va aller faire euh, les brochettes d'or c'est pour ça que j'ai mis les trucs comme ça hein? il y a aussi le poulet à faire juste les brochettes ah ça je sais pas mais c'est pour ça qu'on a des, des gains de, de malades des trucs comme ça et des trucs comme ça là voilà hello hello mmh. alors on va commencer à faire le poulet ici nous avez euh, notre cuistot mmh, et bien le bien. vent là vraiment je sais bien pas bien. Hein. Et contre notre succès vraiment mais, bon, mais voilà on vous montre un peu comment on prépare et je vais pas trop m'approcher parce que j'ai pas envie de brûler mais voilà quoi say hi hello je suis de retour après une journée pratiquement mais il faut savoir que euh, j'étais très fatiguée et là je rentre Depuis ce matin enfin pour euh, Du banc à la maison Parce qu'on est parti chercher euh, Tous les gens que vous avez vu là Et euh, c'est maintenant que Je vais plus sortir je pense Non je rigole, c'est faux Donc voilà, merci Divine Parce que sans toi, franchement ce vlog allait être nul Pour cette partie là Et voilà euh, Là euh, comme j'ai fait n'importe quoi avec ma coupe, je vais laver mes cheveux et on va essayer d'arranger ça. J'espère que ça ira. Et on continue à faire à manger. Et alors, et bah il faut des couches à le bateau de l'arrière. Donc, les gens qui ont été en espérant ont été en Italie, donc, fois. Euh... Ça va en ça ça va. Non, c'est vraiment pas. T'inquiète, on va essayer de fixe. Si tu mets hey ouais, hey hey, Quitte là. Eh, hey, je repasse pas avec toi. Tika. Tika. Je ah, Mais, Si c'est mort dans les parages. Et on n'est pas, c'est wow, ouais, Ça va bon. rien. Y a. Ça, Disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, ouais, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco. Content, ah, là, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, Non, alors, le discours combat, vous qui vous fait attendre un an. Alors, je vous remercie beaucoup pour venus et surtout pour avoir accepté l'invité et pour être toujours mon de la de vous Je Non, Je Je Je non, Je Je Non Je Vem, vem, É vem, vem, vem, vem, alors, franchement, je tiens, à vous remercier tous. Je vous jure parce que je pense pas que ça, genre que vous auriez pu être là. Franchement, pour moi, ça, signifie beaucoup parce qu'il y a il n'y a pas tout le monde qui peut le faire et qui va dire je vais le faire, tu vois. Et de toute façon, je savais que vous alliez venir. Moi, je vous savez parce, Test que je sais, hein? Test <rire> Parce que je sais que en général, vous, êtes, vous avez toujours été là pour moi, vous êtes toujours là pour moi. Et si je vous demande de venir fêter, qui va rater <rire> <rire> Et euh, franchement, franchement, vraiment, merci du fond du cœur et je vous aime beaucoup. Nous Et euh, aussi. ça a fêté, Ça, ça m'a Merci beaucoup, je vous aime. Pourquoi Nous aussi on t'aime. Hello, Samy <rire> Ouais, genre là, on n'est pas en bas. J'en suis sûr ça t'énerve de ouais, Alors qu'on essaye de te faire une petite vidéo, là. de ouf. En mode qu'on est trop, trop, trop content d'être là. Trop, trop content d'être avec vous. Genre vraiment... Juste pour te dire qu'on t'aime de tout notre cœur. T'es notre sœur, ça bouge pas. Ça bouge pas. Genre, euh, c'est bloqué. C'est bloqué, bloqué. Donc, euh, <rire> voilà, on voulait juste encore te souhaiter un joyeux anniversaire. Yeah, que... Merci déjà pour l'invitation. T'es la mif, quoi. C'est ça. Voilà, bisous. Bisous. Sans grand-père, il lui a donné une cigarette à 6 ans C'est une joie d'avoir say hi yeah. <laughs> pas oui, cru mais ici on euh, dirait la France il y a trop de gens dans le métro, dans le tram, tout ça parce qu'il y a trop de gens là on va prendre le prochain non il y a trop de gens ah, prendre main euh, au VLAB, J'étais mais tu connais André Mais tu sais que... Oh, bah, zang, euh, il hey, es. est, est la Ma mon assistante. Moi, je pense eh, si on ne fait pas de mignon, et... ici, il n'y a pas de haïs. Mais, ici, mais ici, il n'y a, a pas bah, ta Vous avez vu comment on m'a coupé On Mon On me coupe, putain. quand moi quand se me Et voilà. Ah, on, dit, on dirait on dirait sa perruque. Fait voir. This, this yeah. Divine, fais voir J'ai fais voir Oh, ça, c'est un bel. Il a... Challenge tu as pris quoi oh, <rires> J'arrive pas à choisir entre <rires> un souvenir ou des lunettes. Moi, je dirais un souvenir. Oui, les lunettes, vous trouvez ah, ça chez vous aussi. Un... Ouais, mais... Ou ah, mais chez eux, oui. tu ne vas pas acheter, tu vois mais bon on a fini de visiter la ville c'était grave beau c'était hyper beau trop beau et du coup euh, ben là on va rentrer on a aimé la cathédrale wow. c'est grave beau grave et beau. toi t'as aimé t'as aimé <rire> Donc t'es déjà venu ici, toi plein de fois. Mmh. Moins, Moi, je crois que tu n'avais pas encore vu. C'était Avant, on venait tous les samedis. Euh, sérieux? Tous oh, les, sametis, wow. les gens, ils ont vraiment construit ça. Ah, Est-ce que tu aimes bien? C'est beau. Milan, c'est beau, c'est <rire> magnifique, c'est grand. on est entré de visiter ici c'est grave beau on peut faire beaucoup de photos en plus on est vraiment en train de faire des photoshoots c'est... il n'y a rien à dire, c'est excellent bonjour madame Enfin, bonsoir. est ce que tu aimes? <rire> ouais, j'aime trop. Depuis, Pour la on, on est, est dans les photos. Ouais, franchement, on est dans sessions session photoshoot. Je pense d'ailleurs, il y a les autres là-bas ils sont en train de se prendre en photo aussi. La galerie C'est, euh, est... Est... En plus, c'est vrai. Voilà, la galerie elle est vraiment énorme. La galerie, elle Donc elle est euh, énorme. non, c'est, est juste super en fait. On est là, on est, on est, on est trop contente. Ah, c'est pas loin d'ici. Ah, ah, donc là. Tu oui, je oh oh, oh, oh, bientôt. Ah. Merci. On est ici. On voit pas bien. Hein on voit pas trop bien là. Alors, des impressions, des commentaires C'est trop beau. La vérité, gros. Je hein voyais Milan yawaté on va terminer. C'est Merci pour la visite. C'était un C plaisir. C'est <rire> un <Pardon. rire> 3, de 1. Ok. Alors là, on est le lendemain du lendemain. <rire> on est lundi. Et on, des, on vient de l'aéroport. Tout le monde est parti. Et voilà, je voulais terminer le vlog tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on est super contents. C'était trop bien. On est KO, c'est vrai, mais en cas de diabolique, toujours on fait ça et plus. Donc, euh, si vous avez aimé la vidéo, N'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter et surtout euh, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, surtout, euh, cliquez sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je posterai à l'avenir pour être à la l'ajun. Et voilà. Franchement, on est vraiment chaos. Là, on fait. Je ne pas pour vous saluer, t'as vu, mais... Donc on vous des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye Ciao, Ciao. Ciao.